Bienvenue à cette autre capsule d'initiation à SPSS où on va voir rapidement la fonction Comparer les moyennes. Concrètement, on va comparer la moyenne de revenus d'emploi selon les catégories de la variable de statut d'immigrant. On va donc utiliser les variables revenus d'emploi et immigration, statut d'immigrant. Dans SPSS, quand on s'intéresse aux résumé d'informations de variables quantitatives, de variables d'échelle, on peut utiliser la fonction descriptive ou explorer, qui nous permet d'aller chercher différentes mesures. On peut aussi comparer cette information-là en fonction des catégories d'une variable indépendante directement dans la fonction explorer, qui nous permet d'indiquer une variable indépendante, ou avec la fonction descriptive, on peut scinder, utiliser, sous donner la fonction scinder un fichier. Ce qu'on peut faire aussi quand on veut comparer les moyennes entre différents groupes, c'est évidemment d'utiliser euh, les fonctions qui se retrouvent sous la rubrique Comparer des moyennes. On va y trouver différentes, euh, différentes commandes, dont Moyenne, Tester quand on a deux groupes, Anova un facteur quand on a plus de deux groupes ou pour tester un modèle. Donc, ces tests-là sont utiles quand à partir du moment où on s'intéresse à des, où on veut faire des tests de moyenne, des tests de variance. Alors que la fonction moyenne est plutôt utilisée à des fins descriptives et ça, ça, ça s'approche beaucoup de la fonction explorer dans le fond. On va mettre la, la, la, la variable dépendante, donc disons, on avait dit revenu d'emploi. Et la couche, c'est-à-dire la variable indépendante. On peut en mettre une ou plusieurs, autant pour la variable dépendante qu'indépendante. Donc on met une variable, dans ce cas-ci on va en mettre juste une, variable catégorielle, statut d'immigrant. Et on peut euh, aller sous options pour chercher les différentes mesures dont on a besoin, par défaut, moyenne, nombre d'observations et type on peut rajouter la médiane, la somme, le minimum, le maximum, la plage, kurtosis, la variance, donc ça ressemble vraiment beaucoup aux mesures qu'on a dans la fonction explorer. On peut également aller chercher nos tests euh, de variance euh, de moyenne, donc le tableau ANOVA et ETA pour mesurer la force. Euh, mais en fait, statistique pour la première couche, donc pour la première variable indépendante, mais généralement quand on est rendu là, on va utiliser la fonction ANOVA euh, parce que ça nous permet d'aller chercher d'autres tests dont on a généralement besoin. Donc si on se limite à ça et puis qu'on lance, on va voir encore là que euh, le résultat est un tableau de statistiques de mesures qui ressemble beaucoup au, au tableau exploré, c'est juste qu'il est à l'horizontale au lieu d'être à la verticale. Donc on a pour nos trois groupes, non immigrants, immigrants, résidents, non permanents, la moyenne, le nombre d'observations, l'écart type, la médiane, minimum, maximum, plage, variance, plutôt le sa symétrie. En passant, mon fichier n'est pas pondéré en ce moment. Quand on veut aller chercher des tests de moyenne, c'est-à-dire qu'on veut savoir. Si, euh, et nos tests de variance, on veut savoir si nos variances sont égales, ce qui est un postulat pour faire des tests de moyenne. Et on veut savoir si nos différences de moyenne est significative, c'est-à-dire qu'elle est généralisable à la population et ne se limite pas à notre échantillon. Mais là, on peut aller au niveau euh, des testés de groupe à nouveau un facteur, plus que à partir de trois groupes. Tester, on va les utiliser dans différentes circonstances. Donc, par exemple, échantillons indépendant, donc quand vous avez deux groupes distincts, euh, ou on peut… il y a d'autres genres de tester pour quand on a un groupe, qu'on mesure à deux moments. Disons, vous mesurez les résultats à un, à un examen avant une formation et après une formation. Donc, vous comparez deux moyennes d'examens pour le même groupe, avant, après. C'est un cas qui est très fréquent. Sinon, on va aller à ANOVA à, à un facteur, un facteur, c'est-à-dire une variable indépendante, trois groupes et plus, ce qui est le cas de notre variable d'immigration. qu'on peut aller mettre statut d'immigrant ici. Euh, variable indépendante, une ou plusieurs, euh, j'avais dit revenu d'emploi. Euh, on peut aller chercher les contrastes. Ça, ça va nous aider, ça, ça, va nous permettre de comparer les moyennes intermédiaires parce que la NOVA va vous dire si votre différence de moyenne est significative entre la plus élevée et la moins élevée de vos moyennes de groupe et non pas vos groupes intermédiaires. Les contrastes permettent de venir explorer les euh, différences de moyennes intermédiaires. Post hoc également. C'est des tests qui vont vous permettre d'aller explorer euh, les, les, les différences de moyenne de, de vos différents groupes, euh, tout dépendant de si votre variance est égale. Les plus fréquents, c'est bituki généralement, euh, Sheffy ou euh, Bonferroni, euh, variance inégale. Donc, il y a d'autres tests pour ça aussi. Les options, on va généralement aller chercher nos caractéristiques. Euh, les tests d'homogénéité de variance, donc on, on appelle ça le test de Levine, euh, le test de Brown-Forsight et, et, et, euh, et Welsh, donc euh, qui sont des tests plus robustes que le test F si la variance euh, est inégale et les tracés de moyenne. Donc on peut faire poursuivre. Là, en passant, c'est vraiment à des fins strictement de démonstration, euh, on n'a pas vérifié nos, nos postulats, euh, puis, de toute façon, quand on travaille avec le revenu, généralement, on ne va pas travailler avec la variable continue de revenu original. On va plutôt travailler avec une transformation de variable, par exemple, travailler avec le log de la variable et non pas le, son, son, et non pas le revenu exact. Euh, donc, voilà, c'est à, à des fins de démonstration seulement. Alors, nos statistiques descriptives, on avait coché descriptive, donc le nombre d'observations, moyenne écart par erreur standard, intervalle de confiance à 95%, minimum, maximum. Encore là, ça se ressemble aux statistiques d'explorer. On a maintenant nos tests d'homogénéité des variances, donc degré euh, de liberté, 2 euh, degrés de liberté, euh, on a le sig. Donc, notre test de Levine est significatif et c'est pas mal la seule fois où on n'est pas content que notre test soit significatif parce que ça veut dire qu'il y a des différences de variance et la comparaison de moyenne postule qu'il euh, faut que vos variances soient, euh, soient similaires. Quoique... C'est un test qui est quand même assez robuste à l'hétérogénéité, puis de toute façon, avec un gros échantillon comme le recensement, souvent, bon, il faut prendre ça euh, il faut prendre ça avec des pincettes. On n'ira pas plus loin. Votre tableau à nouveau donc votre test F, euh, qui va venir vous dire si votre différence de moyenne est significative ou pas entre la plus haute et la plus basse. C'est le cas, évidemment, avec un gros euh, échantillon. Intergroupe groupe. Euh, votre test robuste d'égalité des moyennes, oui, on avait coché Welsh et Brown Foresight quand vos variances euh, sont, euh, sont hétérogènes. Sous-ensemble, test post hoc euh, qui compare les, les différences de moyenne euh, de, de tous nos groupes et donc là on voit qu'il y a une différence entre… il voit une différence entre nos trois moyennes, euh, parce qu'il les a mis dans trois colonnes différentes. S'il si avait dit « OK, il y a une différence entre la moyenne 1 et la moyenne 2-3 euh, », c'est-à-dire pas entre la moyenne 2 et 3, bien il aurait mis la, la moyenne de 3 dans la colonne 2. Trois colonnes, donc trois euh, différences. Et le tracé des moyennes, non-immigrant, immigrants. immigrants euh, résidents non permanents. Alors, voilà, de façon expéditive, les fonctions de comparaison de moyenne. Merci, à la prochaine.